À cause du confinement, grâce au confinement, ça dépend de quel côté on se place, il y a beaucoup plus de monde qui regarde la télévision qu'ordinaire. d'ordinaire. Donc forcément, mécaniquement, les audiences sont gonflées. Bonjour à tous, samedi dernier, nous étions tous en direct sur M6 pour cuisiner tous ensemble. On a pu voir que les Français ont passé 4h30 à 5h chaque jour devant leur téléviseur. L'information clé de cette observation, ça a été vraiment une tranche d'âge particulière. Les 15-24 ans sont passés la semaine dernière 1h50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 redonne à la télévision euh, une place centrale dans la famille. Retour sur la route mythique, mardi à 21h5 sur M6. Il enfin, y a l'information d'un côté, les gens ont envie de s'informer et les gens ont envie de se divertir mais tous ensemble. On va passer la parole à Pierre-Jean et à Jade qui voulaient justement vous faire réagir sur notre deuxième partie. On est en train de réinventer la télé de flux. Euh, là, on peut cuisiner ensemble, on peut faire d'autres choses ensemble. mais à mon avis, c'est ça qui réinvente la télé de flux aujourd'hui. La grande question aujourd'hui, c'est de savoir si on va pouvoir euh, pérenniser les expérimentations qu'on fait en période de confinement. Les programmes qu'on met en antenne et qu'on fabrique en ce moment coûtent moins cher. Et donc, on est aussi en train d'explorer une nouvelle économie de production.